« Hier soir, j'étais chez un pote qui faisait une soirée. La moyenne d'âge était environ 18 ans. Je me suis fait brancher plusieurs fois. C'était trop fort. On a bu des tonnes d'alcool et fumé des camions de bœufs de shit. Je me suis jamais autant gavé. Au début, j'y allais mollo sur le joint et j'étais déjà pas très net. et un gars m'a fait une soupe soufflette et je suis tombée dans les pommes. C'était trop terrible. » Après, j'étais morte et je, et je n'ai pas, pas bougé pendant un quart d'heure. Et quand ça allait trop mieux, je me suis fait un petit Malibu pour réveiller tout ça. Trop bon. J'ai trop hâte de remettre ça. Euh, alors, euh, ça m'est déjà arrivé. Et même tous mes potes, je pense que tous les ados, on va en soirée, genre... On va en soirée et puis... Moi, ça me choque pas. Ça me choque pas parce que c'est devenu ultra banal, en fait. Que ce soit euh, la cons, justement, les joints et tout, l'alcool. C'est devenu tellement banal, genre on en parle comme si c'est... Si on... Même on en prend comme si c'était notre petit déjeuner, enfin, surtout les, sur les pets, en fait. Enfin, pas forcément moi, mais j'ai des potes qui sont vraiment... Euh, genre, euh, toutes les heures et tout, ils, ont, ils sont à fond dedans, genre, vraiment. Mais euh, après, je sais que ça peut avoir euh, des... Des... Des séquelles Ouais, des.. Des séquelles. Mais, euh, mais oui, ça me. Je m'en fous. Genre, euh, genre si, si tu fumes Si t'as jamais essayé euh, l'alcool ou un joint, c'est que je sais pas, t'es. T'es un extraterrestre, genre t'es trop bon, t'es trop bon. <rire> t'es trop bon pour moi, genre vraiment. <rire>